Aujourd'hui, alerte sur l'emploi, je vous emmène bosser chez Klaxoon, une entreprise en plein essor qui vient de lever 50 millions de dollars et a annoncé 100 recrutements. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez Klaxoon. Merci, je viens pour le poste. Bah ben Oui, suis-moi. Je te présente, tu Merci. Bonjour. Bonjour, moi c'est Johan Pinchot. Et moi c'est Géry. Enchanté. Enchanté. <rire> ouais, il paraît que Klaxoon recrute beaucoup en ce moment, moi c'est des jobs qui m'intéressent. On peut en discuter ensemble ah, Oui, bien sûr. Je t'invite, on va prendre un café d'abord. Merci. Bon Johan, merci beaucoup pour le café. Ouais, je t'en prie. Ces moments de pause pour moi sont hyper importants, mm -hmm. surtout dans un cadre pareil. Merci. Mais alors on entend beaucoup parler de Klaxoon en ce moment, mais explique-moi vraiment euh, ce que représente l'entreprise aujourd'hui. Mm. Klaxoon révolutionne les Réunions. Et comment Très concrètement, euh, Klaxoon c'est la suite d'applications collaboratives qui permet d'améliorer l'efficacité du travail en équipe via des brainstorms, des sondages, des nuages de mots, même des quiz. Pour la première fois, on s'occupe vraiment du travail en équipe et de son lieu d'expression, la Réunion, euh, le maillon essentiel de la chaîne de collaboration. En moins de trois ans, Klaxoon a séduit plus d'un million d'utilisateurs. 1 million Oui, wow. mais ça va très vite. Et alors, j'ai entendu dire que vous recrutiez aussi beaucoup en ce moment. Euh, sur quel ouais. profil exactement Oui, en effet, on recrute beaucoup. On est euh, actuellement 160. Euh, on a quatre nouveaux collaborateurs qui sont arrivés cette ah, semaine. Ah, le cinquième alors. <rire> oui, pourquoi pas, écoute. Et euh, on recrute 100 talents sur Rennes, Paris, Lyon et même New York. Waouh sur tout type de profil, hein, euh, tous les profils qui nous permettent de faire grandir la boîte dans toutes les dimensions, dans toutes les directions. Et alors lesquels Alors la euh, force de vente, l'ingénierie, le développement web et même l'accompagnement client avec les CSM. Et CSM, ça veut dire Le Customer Success Manager. D'accord. Ah bah tiens, justement, Anne-Sophie m'appelle, je t'invite, on va aller la voir. <musique> Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Jerry. Alors il paraît que tu es CSM, ça veut dire quoi au quotidien C'est ça. Alors moi je suis CSM, donc je suis Customer Success Manager c'est le contact privilégié de nos clients. Euh, qui va créer une relation de confiance dans la durée avec eux. Okay. On a euh, plusieurs missions. Lesquelles Alors, on va euh, déjà commencer par animer les sessions de prise en main pour euh, tous les nouveaux utilisateurs. D'accord. Ensuite, on va aller les accompagner au quotidien. Donc, on va avoir une, une action proactive d'aller euh, chercher avec eux les usages et les accompagner vraiment dans cette démarche d'utiliser Klaxon. Et alors, pour quels usages Alors, ça peut être la réunion, la collaboration, euh, la gestion de projet. En fait, ça va vraiment dépendre euh, du client. Euh, et je... quel type de client tu vois Alors justement, moi j'ai un portefeuille de clients. Euh, je peux être aussi bien en contact avec euh, des grands groupes comme L'Oréal qu'avec des petites entreprises. Okay. Et alors moi, les qualités qu'il me faut si jamais je veux rejoindre ton équipe Alors, il faut que tu sois à l'écoute, que tu aies le sens du client et également un bon esprit d'équipe. Bah, merci beaucoup, bonne réunion. Merci Géry. <rire> merci, ouais. merci Bon Géry, on s'arrête là. On n'a pas le droit d'aller plus loin. Euh, là, je te présente la porte de la R&D. Et il y a quoi derrière Il ah, y a 50 collaborateurs qui travaillent et pas moins de 8 métiers différents. Lesquels Alors. Comment vous êtes organisé Voilà, on est organisé en feature team. C'est-à-dire que chaque équipe a un périmètre fonctionnel très clair et toutes les compétences et les moyens requis pour travailler de manière complètement autonome, de l'idée originelle jusqu'à la livraison en, en production. Et donc là aussi, vous recrutez derrière <rire> cette porte <rire> Oui, on recrute dans tous les métiers qu'il qu y a dans la R&D, mais notamment des développeurs BAC, PHP, Ego. Ces développeurs doivent vraiment avoir une, une envie d'innovation et de challenge technique et quelles compétences il faut Alors, au-delà des compétences, on recherche des, des personnes qui sont très proches de nos valeurs, qui sont euh, l'audace, la bienveillance, l'excellence, le fun, le sens du collectif et la rigueur. Euh, la rigueur, parce que la grande autonomie qu'on a dans notre travail, nous rend vraiment responsables de nos actes. Et donc, pour résumer Alors, pour résumer, on pourrait dire que le plaisir qu'on a euh, de voir toutes nos idées utilisées par des millions d'utilisateurs, euh, C'est vraiment une épopée. Bon, on y va <rire> bah Écoute, euh, quand tu seras embauché. Ah bon, d'accord. <rire> Klaxon, Klaxon. Klaxon. <rire> PHP. PHP. Excellence. Euh, ouvert à tout profil. New York. Karen. Ah, <rire> ReactJS. ReactJS. Les deux. Ah, Michael Jordan. Michael Jackson. Sédentaire la semaine. Et routeur le week-end. Claxoon, ah, Garros. Anne-Sophie, Johan, merci beaucoup pour la découverte de Klaxoon et de vos métiers. Bon, moi, je n'ai pas tout compris au PHP et j'ai <rire> d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre les équipes de Klaxoon. Donc, postulez. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Bon, j'ai adoré cette expérience de job chez Klaxoon, j'espère que vous aussi. J'ai senti vraiment une team motivée, soudée, des locaux super sympas, accueillants. N'hésitez pas à postuler, likez la vidéo et à bientôt pour de nouvelles expériences de job.